Investir dans une colocation, c'est top, mais comment trouver ses colocataires Je te dis tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Toi, la cloche, tu cliques sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. J'ai mis en place une formation avec, euh, avec mon frère, avocat au Bureau de Paris et spécialiste du droit de l'immobilier et droit des sociétés, pour, sur la simplification du droit pour les investisseurs immobiliers. Ben, je t'invite à la télécharger, c'est offert. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Donc Dans cette vidéo, on va voir comment trouver euh, tes colocataires. Tu as fait ta colocation, c'est cool, ou tu es en train de la faire, tu es en train de la finir, mais comment trouver les colocataires Donc déjà Très rapidement, on pense toujours, quand on pense aux colocataires, on pense toujours aux étudiants. Mais en fait déjà, il y, y a à peu près la, la en proportion égale de euh, d'étudiants et de jeunes actifs. Mais après, dans une colocation, il peut très bien y avoir euh, des foyers euh, monoparentaux avec euh, les nombreuses séparations. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de mamans qui se retrouvent avec leurs enfants et qui en fait pensent à s'associer avec une autre euh, maman pour faire une colocation et du coup diminuer euh, les charges fixes parce qu'en gros, tu as compris, une colocation, ce n'est pas forcément euh, juste le fait de faire la fête tous euh, les week-ends. C'est aussi financièrement intéressant pour les colocataires parce qu'ils vont bah, payer moins cher pour une surface plus grande et également pouvoir euh, diviser tous euh, les frais fixes, électricité, euh, internet, etc. Tu as aussi cette population-là, tu as aussi les jeunes retraités qui euh, bah, ont du mal, une fois à la retraite, leur, euh, leur niveau de vie a diminué. Ils sont tout seuls et du coup, ils vont euh, se mettre en colocation pour également partager ces frais-là. C'est vraiment d'autres populations qui aujourd'hui euh, montent pour des colocations. Après, c'est à toi de voir euh, qui tu veux, c'est à toi de voir qui tu mélanges. Donc moi, ce que je, vais voilà, ce que je, ce que je fais en tout cas, mais euh, c est, c est, ça va dépendre aussi de ton étude de marché, c'est que je mélange des jeunes actifs avec des étudiants, mais je vais pas plus loin. Donc pour trouver ces jeunes actifs et ces étudiants, des, dossiers, des, voilà, des, des choses intéressantes, c'est d'aller, euh, de, de, entre guillemets, euh, mettre l'annonce pour ta première colocation et ensuite, ce qui est super important, c'est que d'où vont venir ces colocataires s'ils viennent d'une école, s'ils viennent d'une université, s'ils viennent d'une entreprise. Ça veut dire qu'il y a de la demande là où, là où ils sont. Et du coup, tu vas faire en sorte, quand ils vont partir, de lui, de lui demander de mettre soit une annonce directement dans l'école, soit carrément d'avoir un contact dans l'école pour pouvoir faire une sorte de partenariat et que ton appartement soit proposé par euh, bah, le secrétariat de l'université ou de l'école de commerce qui n'est pas très loin. Du coup, tu auras une, une légitimité parce qu'il euh, bah, y a déjà un étudiant de l'école qui a été content de la colocation et du coup, ça donne a une, une certaine preuve sociale, ça donne confiance aux autres personnes et en fait d'un coup, ton offre, elle est potentiellement vue par 500, 1000, 2000, 3000 personnes euh, qualifiées puisqu'ils cherchent tous, tous ces étudiants-là, ils vont chercher à se loger euh, ou ils vont chercher peut-être à, à, à partir de là où ils sont parce que c'est trop cher, parce qu'ils s'entendent pas avec les autres colocataires pour se rapprocher de leur école, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment bon. C'est Une fois que tu as rentré tes premiers colocataires, donc je te mets le lien vers une autre vidéo euh, qu'on qu a fait pour, pour t'expliquer comment euh, mettre en place une colocation et comment même mettre en place une colocation à distance Une fois que tu as fait ça, ben c'est assez, assez simple. Tu vas aller t'intégrer euh, grâce à tes colocataires. Tu vas savoir où ils sont, parce que tu vas discuter avec eux, même à distance. Et tu vas savoir où ils sont, dans telle école, dans quelle société. Imagine une société avec 3000 salariés. Ben c'est énorme pour toi si tu arrives à rentrer dedans, qu'ils arrivent à mettre une annonce sur le site de leur comité d'entreprise. C'est top si tu arrives à faire ça. Et du coup, parce que tu sais que tu as des gens qualifiés, ah, gros, le gros avantage d'une colocation, c'est de diminuer fortement euh, les impayés et bien souvent d'avoir des colocataires de qualité parce que c'est des gens qui vont être contents, euh, qui vont être déjà assez sympathiques assez souvent et qui vont être contents d'avoir un appartement assez grand. Ils seront partis peut-être chez leurs parents, mais ils seront contents d'avoir un appartement assez grand, bien équipé. Ils seront contents d'avoir de, des potes dans la colocation. Donc, si tu fais bien les choses par rapport à ça, ils vont être tout à fait enclins à parler de toi et à te donner entre guillemets un coup de main euh, au moment où ils vont partir soit eux en trouvant avec, directement avec un copain ou soit en te faisant rentrer euh, là où ils sont donc ça c'est principalement hein, le, le facteur qui va te permettre d'être carrément en automatisation pour tes colocataires parce que du coup tu as bien compris euh, l'étudiant en fin de cycle qui est en dernière année il met l'annonce euh, il fait mettre l'annonce par le secrétariat et ensuite, il va intégrer un peu comme une cooptation. Ils font pas mal ça en école pour aider celui qui arrive et lui montrer l'appartement, le rassurer. Et ça, en fait, derrière toi, tu pratiquement plus rien à faire. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de trouver des colocataires pour ta colocation qui, j'espère, est une colocation à haut rendement. C'est le but à nous. C'est d'aller vers le haut du marché, de rendre de l'automatisation. Comme ça, on loue plus cher, on diminue les frais de gestion. Et ça tourne, on diminue la vacance locative et du coup tous les mois, tous les mois, tous les mois, tu vas augmenter le cash que tu vas récupérer et tu vas pouvoir le plus rapidement possible te créer un revenu complémentaire avec l'immobilier ou carrément remplacer euh, ton revenu si c'est ton objectif. Donc voilà dans cette vidéo pour te, pour te parler un petit peu, donner un peu les astuces pour trouver des colocataires ben, le plus rapidement possible et surtout de manière la plus automatique possible. Donc moi dans les commentaires bah, si toi, tu, comment toi, tu gères euh, le turnover dans tes colocations si tu as déjà fait ou si, euh, à quoi tu penses pour euh, gagner du temps pour la gestion, pour trouver des colocataires de qualité. Et euh, bah, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ça te permet d'être au courant quand je publie de nouvelles euh, vidéos et puis euh, partage la chaîne Esprit Gagnant au plus grand nombre. Parce que quand tu partages la chaîne Esprit Gagnant, moi, ça me permet d'impacter encore plus de monde et vraiment, c'est tripant de voir le plus en plus de monde qui, euh, bah, qui regarde les vidéos, qui me pose des questions et que je peux aider tout simplement. Donc, euh, je te dis juste comme d'habitude, tu, tu commences à en avoir l'habitude, bah, passe à l'action et profite de la vie. Ciao, ciao mmh.